The last six months have laid bare fundamental gaps and inequities within our societies and between them. As with climate change, those who have the least are impacted the most. That's why last spring, Canada worked with Prime Minister Andrew Holness and Secretary General Antonio Guterres to convene a high-level meeting Bonjour à tous, c'est un petit bout qui a été publié par notre premier ministre Justin Trudeau qui parle justement du grand, de la grande réinitialisation. Et face à ce, ce petit bout-là qui a été publié, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions ici au Canada et on... Euh, plusieurs euh, disaient que lorsqu'on a commencé à parler du Grand Reset, moi il y a d'ailleurs j'ai posté à euh, plusieurs reprises sur euh, Facebook euh, qu'il y a un Grand Reset qui s'en venait, que c'était pas caché tous, tous euh, ben, euh, ceux qui m'ont regardé, euh, quelques-uns ont parlé euh, complotiste, tout ça. Et là, M. Tourdeau en parle, et encore plus drôle, parce que dans le fond, il euh, n'y avait rien de caché, même au mois de juin, là, parce que lorsqu'on a commencé à, à en parler sur le World Economic Forum, au niveau de ce grand reset-là, la grande réinitialisation, euh, les éléments étaient clairs là, étaient clairement écrits sur le site de World Economic Forum, et euh, Klaus Schwab, qui est l'instigateur du forum, qui a créé le forum des années 70, et d'ailleurs, ce n'est pas le seul forum économique qui existe sur la planète hit me c'est le plus important, je pense. Dans le fond, c'est pas des... Euh, il se prend pas de décision réellement, mais ce sont des acteurs économiques, euh, des grandes entreprises qui euh, se réunissent euh, à Davos euh, depuis des années et euh, pensent, euh, parlent de notre économie. Redalio était là, là euh, il y a peut-être un an, en tout cas. Plusieurs euh, grands intervenants sur la planète au niveau économique euh, se réunissent là. et euh, Mais cette année, euh, en juin, c'est en juin qu'on a commencé à, à en discuter en parlant du fait Fameux, euh, grand Reset. Et qu'est-ce que c'est, au juste, le Grand Reset? Euh, Trudeau vient d'en parler et euh, je voudrais vous partager... Euh... <rire> c'est un peu drôle, parce que dans le fond, euh, on se fait traiter de que. Euh, et Radio-Canada, Radio-Canada, <rire> euh, parle du Grand Reset. Ici, ils disent que c'est nouveau, c'est sorti suite à ce que M. Trudeau a dit euh, dans sa déclaration, qui a parlé de la grande réinitialisation. Euh, le Great, euh, the great Reset n'est pas un complot pour contrôler le monde. Ça, C'est Radio-Canada qui dit ça. Et là, ils partent toute leur euh, discussion en disant que le Grand Reset, oui, ça va arriver. Euh, c'est une initiative... Euh, ben, on dit que ça va arriver. On ne sait pas, mais euh, eux disent ça, que dans le fond, euh, ça serait une bonne chose suite au COVID. Un peu le même discours que, euh, qui a été mis sur euh, le site de, de, de World Economic Forum qu'on va aller voir tout à l'heure. Euh, dans le fond, euh, euh, mais par contre, euh, le Radio Can, euh, ce qu'ils disent, euh, euh, ils parlent de ce grand reset là comme étant pas nécessairement ce que nous, les méchants, complotistes, parce que moi, dans le fond, je ne suis qu'un observateur, mais ceux qui pensent pas comme la ligne de pensée, ceux qui vont plus loin, ceux qui euh, connaissent les nouvelles à l'avance, dans le fond, quand on commence à faire nos recherches, on, on sait beaucoup de choses à l'avance et ça ressort une, des semaines et des mois après. Donc, euh, euh, le fameux Grand reset qu'on connaissait déjà, dans le fond, les, les tenants de ça. Et c'est pas nouveau parce que euh, Klaus Schwab avait, a écrit un livre sur le Grand Risset et... Je ne sais pas c'est quand qu'il l'a écrit, mais ça fait quand même un petit bout. Et lui, euh, ses idées là-dedans sont vraiment, vraiment, euh, euh, on va dire, euh, euh, communistes. Et le contrôle de la population, diminution euh, euh, de notre production, euh, de notre mode de vie, euh, euh, simplifier euh, nos possessions, donc euh, euh, abolir peut-être la propriété privée. Lui en parle directement dans son livre. Là. Euh, écoutez, il n'y a rien de caché là. Même si on dit ça à des personnes, aujourd'hui, on va se faire traiter encore de complètement... Non, non. Lui, il en parle directement dans son livre, c'est pas caché. Euh, c'est le grand recette de... de... Claude Schwab, qui a écrit euh, ça fait quelques années, je pense, je suis pas sûr de la date. C'est un livre que je veux absolument lire, pas pour euh, adhérer à, à ces idéologies-là, mais en tout cas, on va revenir à ce que Radio-Canada disent euh, Ils disent, oh, et le grand reset, euh, c'est quelque chose d'important, mais ils disent les fameux complotistes qui disent euh, euh, la, il existe plusieurs variantes de cette interprétation complotiste du projet de forum économique mondial, notamment que la pandémie de COVID-19 aurait été un orchestré par l'élite mondiale dans le but de faciliter cette grande réinitialisation ou encore que la seule personne qui protége, protégerait le monde de sa mise en œuvre est le président Donald Trump. Euh, qui s'est fait euh, miraculeusement euh, décoller euh, le soir euh, du 4 novembre, on avait les étoiles rouges et tout a basculé en bleu le soir même en tout cas peu importe là, euh, je veux pas embarquer là-dedans mais euh, au niveau du euh, la grande réinitialisation euh, c'est lui monsieur euh, euh, Klaus Schwab qui euh, euh, a toujours euh, voulu euh, que la mondialisation se perpétue et euh, sur le site vous allez aller on va aller voir ensemble vous allez voir qu'est-ce qui prontent dans le fond, euh, et il faut bien s'entendre. Dans le fond, là euh, euh, le COVID, euh, eux aussi le disent, mais je pense qu'ils se sont ben, peut-être pas mal servis du, du COVID pour euh, euh, <rire> faciliter l'adoption du, euh, du grand reset qui va être discuté en juin euh, prochain. Euh, dans le fond, euh, la COVID a été... Euh, moi, moi, je pense que dans le fond, comme vous savez, je vous l'ai dit, depuis euh, des mois, hein. c'est que dans le fond, la, la COVID est très, très, très bien. Euh, euh, c'est un événement qui, qui a donné euh, superbement bien pour euh, des changements euh, drastiques. Et faut comprendre le, comment que ça s'est produit. C'est en mars qu'on a eu le, le crash, le crash rapide, dans le fond, crash Hitler. Et ensuite, ce qu'on a fait, euh, mars, on a eu le confinement, on a dit que la COVID, c'était terrible, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts, mais surtout dans les personnes euh, parmi les personnes âgées. Parmi la jeunesse, pas de mort, taux de mort presque zéro. Euh, c'est à peu près 70, 80, 90 ans. Euh, ici, au Québec, en tout cas, nos centres de personnes âgées étaient... Euh, carrément défaillant. Euh, il y a eu de la panique, mais euh, pour en revenir à ce qu'on qu dit au niveau de, de, des événements, de ce qui s'est produit, mars, avril, mai, on a eu le confinement, euh, mars, avril, ensuite, cet été, on nous a laissé un peu, et, et c'est là que le, le grand reset est venu pas mal euh, euh, habiter les médias, mais je dirais pas les médias traditionnels, personne n'en en, en parlait, mais des personnes qui fouillent comme moi, puis comme plusieurs personnes euh, sur Internet, parce que j'allais voir euh, ce qui se passait réellement. Et je vous avais parlé de ce grand reset-là qui s'en venait. Et c'est ce qui est arrivé. Euh, on en a parlé abonda abondamment. Beaucoup de personnes qui ont essayé d'analyser qu'est-ce que c'était exactement le grand reset. En fait, on n'a on pas de, on pas de, de plan d'ensemble du grand reset. C'est euh, de la propagande, c'est une idéologie. On veut absolument la décroissance. On veut que notre Mère Terre, avec sainte Greta qui se trouve être euh, euh, la, la nouvelle élue, euh, qui nous a apporté euh, euh, nous a en pleine figure notre méchanceté en tant que consommateur, en tant qu'être qu libre des êtres qui sont euh, quand même doués de cette liberté et qui veulent la garder, mais euh, c'est méchant ça. Donc, euh, on a eu tous ces événements-là et en ce moment, on se trouve à, à avoir le Grand reset commence à être... Euh, euh, que les grands médias traditionnels euh, commencent à nous en parler et je suis sûr que d'ici au mois de juin, on va en parler abondamment et on va essayer de, de, de, de dorer toute cette euh, grande réinitialisation-là, mais dans le fond, il faut vraiment voir ce que ça l'implique. Et euh, c'est pas moi qui le dit, on va aller voir tout simplement sur euh, le World Economic Forum, Forum de Davos, euh, ce qui va se dire et quelle est la vraie idéologie face à ce grand reset-là. Pourtant, on n'a rien de clair. On dit effacer les dettes. Euh, Biden vient de dire ça, qu'il voudrait effacer euh, 10 000 de dettes euh, étudiantes. Euh, euh, Il vient de déclarer ça. Là. Euh, en tout cas, on n'a pas d'idée, mais je voudrais vraiment comme... Ce qui est l'ironie de tout ça, c'est que lorsqu'on en parle depuis des mois, on nous traite presque de fous, de... Non, non, je dis c'est écrit, ça. Et là, radio Cannes vient de le dire, donc euh, eux, ils ne peuvent pas se tromper, mais de toute façon, euh, euh, c'est en train de tomber les médias traditionnels. Regardez ce qui se passe aux États-Unis au niveau de, de Fox. Donc, euh, non, euh, les médias traditionnels sont en train de tomber parce que dans le fond, c'est de la désinformation. Et euh, ici, est, on est sur le site de, du World Economic Forum que vous... Vous pouvez aller consulter abondamment, vous avez toutes les informations, tout ce qui est derrière cette idéologie-là. Il y a peut-être des choses qui sont comme bien. là. Au niveau de la croissance, on est rendu presque 8 milliards d'habitants sur la planète. 7,8 milliards, je pense... On arrive à notre fameux 8 milliards très très bientôt euh, et il y a 7 milliards euh, 800 millions euh, la population mondiale. On arrive très très bientôt à notre 8 milliards d'individus et moi j'avais lu euh, dans les années 2000... On, on, on parlait qu'on lorsqu'on atteindrait 9 milliards, il y aurait une sorte de, de, de, de, de cloche de stabilité au niveau de la population mondiale. Et euh, c'est sûr que les dernières années, surtout, on consomme et on consomme euh, vraiment euh, euh, d'une manière... Euh, euh, ça ne peut pas se maintenir, cette consommation-là. Ça, ça, je le comprends. Euh, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Tu sais, on abat des, des, des, euh, des volailles euh, qui ne font qu'exister et sont dans des cages et ensuite et on les tue. Euh, les les... En tout cas, Peu importe. Là, oui, il y a une exagération de la consommation. C'est ce que je crois. Moi, je... Je suis sûr de ça, je le vois, je le constate, un gaspillage éhonté de nos ressources, tout ça, Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'on pourrait repenser notre capitalisme pour euh, faire en sorte qu'on puisse peut-être euh, euh, repenser ça pour être plus efficace, pour... Euh, euh, parce que sur le World Economic Forum, ils disent aussi euh, manger moins de viande. Moi, écoutez, j'en mange de la viande, j'ai pas de problème avec ça, j'en mange pas beaucoup, mais euh, euh, je mange de temps en temps de la viande, du poulet, beaucoup de poisson. Euh, donc, euh, mais euh, dans leur philosophie, c'est aussi attaquer notre mode de vie. Euh, ça va loin. Donc, euh, c'est ça, au niveau économique, il y a, il y a plusieurs aspects, il y a, au niveau en, environnemental, au niveau économique, au niveau du contrôle euh, des individus, c'est ce que j'ai de la difficulté. Euh, avec euh, le fameux COVID, on est en train de rentrer dans cette ère-là, et, en tout cas, je... le COVID a très très bien donné dans toute cette grande euh, euh, refonte de la planète, de, du monde, de la nouvelle mondialisation. Il faut dire que c'est pas la première fois. Alors, regardez ici, ça se trouve une image de la Première Guerre mondiale, oui, euh, 1914-1918. Euh, après la Première Guerre mondiale, on a eu une refonte, un nouvel ordre mondial, là, ouais. Euh, on n'avait pas eu le choix. L'Europe était détruite. En tout cas, on avait eu le premier grand choc là, mondial euh, de toutes les populations un peu partout sur la planète. Donc il euh, a fallu reconstruire avec le traité de Versailles, tout ça. Bon. Et à la deuxième guerre mondiale aussi, on a eu un un, un, grand, un nouvel ordre mondial basé sur le dollar américain, et on n'avait pas le choix non plus, l'Europe était, était détruite, le monde était comme euh, euh, abasourdi par ce qui venait de se passer, surtout avec les deux... Euh, bombes atomiques qui ont été la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc ont compté, la, la Deuxième n'était pas justifiée. Euh, Hiroshima, le, le, euh, le 6 août euh, 1945, et euh, Nagasaki, 9 août, si je me souviens bien, 1945, 200 000 morts, je ne me souviens pas du chiffre, excusez Mais euh, donc, euh, ce qui est arrivé avec euh, cette Première Guerre mondiale, la grande réinitialisation, euh, ben vous pouvez lire ça j'ai pas mis ça sur mon site parce que c'est trop là. Euh, donc euh, euh, le premier changement devrait concerner notre état d'esprit deux, euh, deux puissants nouveaux livres là, là, là, parce qu'il parle des livres pour, euh, qui font la propagande du, du nouvel ordre mondial euh, euh, ce monsieur là Picker -t, Picker -t, conteste une hypothèse de base du capitalisme que l'inégalité n'est euh, qu'un sous-produit malheureux du progrès. L'inégalité, soutient-il, est un, joie, un choix politique basé sur une idéologie erronée. Le marché fournira, et non le résultat inévitable de la technologie, de la mondialisation, et démontre que ce n'est ni vrai, ni irréversible. » Et la grande philosophie dernière, euh, cette grande réinitialisation, on n'a pas encore parlé de remise de dette précisément, là. Euh, euh, Biden m'a parlé de la remise de dette de, de, de 10 000 là. Hortacio euh, Cortez voudrait que ce soit euh, les dettes complètes des étudiants qui soient bannies. Euh, en tout cas, on n'a pas encore parlé de ça. J'ai essayé de fouiller pour savoir si, non, on n'a pas, pas encore parlé euh, de ce qui va arriver ré réellement dans leurs idéologies. Cependant, est-ce que le capitaliste est mauvais en ce moment? C'est toute là la question, parce que dans le fond, ce qu'on veut nous faire à croire les mondialistes, c'est que le capitaliste est mauvais en soi, la croissance est mauvaise en soi. Euh, c'est vrai qu'on a exagéré, je parle la planète, là, et c'est pas un, un complot, dans le fond, le système capitaliste, les entreprises, on est dans des, euh, des entreprises libres qui créent de la richesse. Euh, par exemple, Alibaba, c'est chinois, c'est dans un pays communiste, et euh, euh, le créateur Jack Ma d'Alibaba a créé une énorme plateforme qui a permis euh, que les produits chinois puissent euh, euh, se vendre un peu partout sur la planète, euh, et c'est devenu un, un succès non seulement pour Alibaba, mais pour la Chine aussi. Donc, euh, cette philosophie-là, pensez-vous qu'elle va, qu va changer? Moi, je, ne, je suis sûr que non. Même si euh, les, les grands de ce monde euh, qui sont hyper capitalistes ont des beaux discours élogieux sur euh, l'égalité tout ça, la réalité c'est que euh, non, le monde capitaliste ne changera pas. Par contre, il ne euh, changera pas dans le sens euh, on ne tombera pas dans un monde communiste. Dans le fond, ce qu'on nous chante sur le World Economic Forum, c'est de la propagande pour nous faire croire que dans le fond, tout le monde serait plus heureux, tout le monde serait bon, tout le monde serait gentil, mais la réalité, depuis euh, le, le, le début de l'humanité, rien n'a changé. Et je vais aller vous montrer euh, ensuite euh, euh, qu'est-ce qu'il y en est. Donc... Euh euh, ah, c'est ça, c'est justement sur cette page-là, parce que j'ai lu plusieurs choses avant de vous partager. Router euh, Brehman euh, fait exploser un mythe encore plus profond que les, les êtres humains sont intrinsèquement égoïstes, peu coopératifs et agressifs, et sans influence euh, sans l'influence civilatrice des gouvernements et des dirigeants, l'ordre s'effondrerait bientôt et le chaos régnerait Donc, euh, la philosophie qu'il veut nous dire, c'est que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, euh, que l'être humain, dans le fond, est, est gentil envers son proche, tout ça. Euh, Adam Smith, euh, euh, au niveau de, de, de la base du capitalisme, a dit que, dans le fond, la raison pour laquelle on, on fonde une entreprise, tout ça, c'est qu'on a des. des euh, on pense à nous, premièrement. Nous, nos proches, notre famille. C'est des euh, motifs, euh, je dirais, c'est plate à dire mais égoïste qui font en sorte que on part une business parce que on veut réussir euh, je, le mot égoïste c'est pas bon c'est des motifs qui sont plus euh, centrés sur l'individu qui font en sorte que tu veux partir une business parce que tu veux réussir et tu veux que ça grossisse ou que ou même si euh, que ça te fasse bien vivre euh, euh, c'est correct euh, mais ici ce qu'on remet en question c'est ce motif là et dans les co pays communistes c'est exactement ça et ensuite L'autre aspect, on dit que dans le fond, euh, euh, tu sais, dans le fond, le capitalisme veut nous faire croire que dans le fond, on est des méchants, qu'on est égoïste, qu'on pense à nous autres. Euh, mais dans le fond, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Euh, ça dépend dans quel contexte côté. Je pense que c'est.. Euh, euh, c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait euh, que l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que dans le fond, je veux pas comme, donner mon opinion trop là-dessus, mais je fais des constats depuis... Euh, euh, L'histoire de l'humanité, euh, écoutez, je pense qu'on a eu on a été 100 ans de paix sur euh, toute notre histoire, là, depuis 6 000 ans d'histoire, euh, qu'on connaît, là, je parle des Sumériens, tout ça, euh, donc euh, 6, 6, 6, 8, 10 000 ans, peu importe, là euh, les, les conflits ont été permanents hein, parmi les êtres humains, et là, on pense c'est pas, je vous dis seulement ce que je constate. J'aimerais ça que ça soit ça. Puis je veux que ça soit ça. Je veux qu'on qu'on se bat pas, qu'on qu soit qu'on qu soit joyeux, qu'on soit heureux, parce que une des euh, la constitution américaine, un des, des, des articles parle que euh, c'est le bonheur des des citoyens qui doit être recherché. Donc euh, non, c'est bien et c'est à ça qu'on doit aspirer. Cependant, euh, leur manière de penser. Euh, euh, bon, on va aller un petit peu plus loin. Là. Ces recherches sur euh, 200 000 ans d'histoire humaine montrent que nous sommes en réalité câblés pour être gentils, coopératifs et attentionnés. Je ne sais pas où ce qui est allé chercher ça. Euh, la collaboration, oui, on a toujours cherché la collaboration. On a créé des villes dans l'histoire de l'humanité euh, pour collaborer, pour être plus... mais dans le fond, les villes sont créées pour être protégées contre euh, les autres êtres humains qui sont euh, plus loin. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours ça qui s'est produit. Les guerres, les guerres arrivent parce que dans le fond, on a une ville qui est là, une ville ou un pays, peu importe, on a une autre ville ou un gros pays fortifié, et là ce qu'on veut c'est plus de soif de, de pouvoir, de possession, donc on va attaquer l'autre ville. C'est ce qui s'est passé depuis l'histoire de l'humanité, euh, tout le temps. Les clans, c'est la même chose, 200 000 ans d'histoire va aller dans les, les, les premières petites nations, c'est la même chose. C'est des clans qui se s'entretuent entre eux, c'est toujours ce qui est arrivé. Je sais pas où ce qui est allé chercher ça, et ce n'est pas pour justifier ça, je vous dis les faits, c'est toujours ce qui est arrivé. Mais nous gérons nos pays, nos institutions civiques, nos entreprises, nos écoles, souvent, même nos familles, sur la base de cette hypothèse profondément négative et incorrecte sur le comportement humain. Il montre que lorsque cette hypothèse change, tout change, avec des exemples du monde réel, du système carcéral norvégien. On parle euh, vraiment, euh, dans le fond, euh, d'une utopie euh, qui est pas mauvaise en, en soi. Euh, J'aimerais que ce soit ça, mais l'histoire nous montre que euh, ça n'a jamais été ça. Et euh, dans le fond... Euh, on nous parle ju justement de Adam Smith, euh, euh, Machiavel, Adam Smith, Milton Friedman, William. On parle que eux ont eu une vision euh, négative euh, et qu'on pense que là, c'est la bonne foi. Il euh, faut se souvenir qu'à la deuxième guerre mondiale, euh, les euh, intervenants qui étaient là, et puis c'est pour ça qu'on a créé le FMI et la Banque mondiale euh, le 27 décembre 1945, mais 1944, on avait des très très bonnes intentions de se réunir ensemble et enfin de créer un monde merveilleux, un monde égal, égalitaire et... Qu'on ait plus de conflits, plus de guerres. Mais la guerre, a, les guerres, on n'a jamais cessé depuis ce temps-là. On a eu la guerre froide et ensuite c'est plein plein de petites guerres. Sous Obama, euh, le Yémen a été bombardé. Avec euh, Clinton avant, on a eu des bombardements euh, Bosnie, herzégovine Alors, on a eu des guerres permanentes un peu tôt, partout sur la planète. Donc c'est pas je veux rien que regarder les faits tels qu'ils sont. Et euh, là, dans le fond, ce qu'il dit, comme un peu les mêmes idéologies euh, euh, de la révolution culturelle avec Mao Tse-Tung, en pensant que tout le monde va bien vivre être heureux, mais sous Mao Tse-Tung, euh, euh, les décision a pris au niveau des euh, euh, de briser les grandes industries, créer des petites industries, euh, c'était un échec total et euh, la famine a suivi, euh, les personnes qui ont euh, subi euh, des contre-coups, c'est les plus pauvres, avec euh, Pol Pot, euh, les Khmer Rouges, euh, qui voulait recréer une société égalitaire, euh, c'est au sang de, à, à, à, dire, en versant le, le sang de 2 millions de sa population, je pense qu'il 6 millions, je ne me souviens pas comment qui était. Mais c'est 2 millions de personnes qui sont morts sous son règne de terreur communiste. Euh, ben, ben, Staline, on en parle souvent, Staline. Mais même, il y a des jeunes euh, aujourd'hui euh, aux États-Unis communistes qui élogent Staline. Aujourd'hui, en 2020. Attention. Euh, donc... Euh, ça, c'est un peu euh, ce qu'on avait vu là au niveau de, de l'idéologie en arrière de tout ça. Et puis là, il y a 20 vues sur les plus grandes opportunités de changement de, de, de, après la pandémie. Et la pandémie euh, est comme deux raisons, euh, bon, je dirais le catalyseur. C'est pas le catalyseur. Au niveau économique, euh, comme je vous ai expliqué souvent, ça allait vraiment pas bien. Mais disons qu'elle est très, très bien euh, euh, à donner. Bon, sortir de la salle du conseil, euh, Bon, c'est fabrication de à nouveau sexy local je c'est ce qui va arriver euh, ben, dans le fond avec les confinements avec euh, les voyages c'est fini les voyages les grands voyages qu'on a fait euh, les grandes croisières je sais, de toute façon j'ai jamais fait de croisière je trouvais ça un peu ridicule de d'être 5 000 à 10 000 personnes sur un paquebot aller se promener un peu partout. Euh, moi, personnellement, j'étais contre ça, mais en tout cas, peu importe. Là. Euh, je ne suis pas contre le capitalisme en soi, mais c'est vrai qu'on est allé loin. Mais c'est pas ça le problème. Là. Vous voyez, il y a peut-être des refonds qu'on peut faire. Euh, euh, renforcer les soins de santé primaires ben avec la COVID, ouf se mettre euh, en phase avec la nature. Euh, ça, je ne suis pas contre, j'aime la nature, donc il euh, n'y a pas de problème euh, pas de problème avec ça, mais il y a des... C'est ça, le fondement, vous, en, vous en avez 20 comme ça, euh, mais par contre, c'est... C'est... Buter contre... La criminalité financière, ben ça, on va nous enlever le dollar, là, les, le, le dollar papier, les, la monnaie papier, je veux dire, euh, donc un logement en base universelle pour tous, ça c'est Voyez-vous, les intentions sont bonnes, mais par contre, on veut enlever la propriété privée, c'est du communisme carrément. Et euh, ça, c'est la base de toute euh, la propriété euh, privée, le, le sens euh, des individus euh, dans nos constitutions, Charte des droits et libertés au Canada, euh, le sens de la propriété de... Euh, droit de, de réunion, d'association, euh, droit de vivre où ce que je veux dans mon pays, euh, droit de propriété. Euh, c'est ça qu'on veut enlever. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Euh, optimisme, la technologie, bien ça, c'est sûr qu'on veut. Ah, on va plus loin que ça. Dans le livre de choix, il parle de, justement de nous pucer, là, de mettre des puces, le micro-puce. Il le dit lui-même. c'est pas du complotiste, il le dit lui-même. Euh, et c'est là, en tout cas. C'est ça. <rire> Euh, nous protéger des futures pandémies. Quelle pandémie on a eu On ramassait les, les victimes, les cadavres euh, avec euh, des, des, des pelles. C'est pire que la peste, c'est pire que la grippe espagnole. Euh, sur la planète, c'est 0,03 ou 2% de mortalité qu'on a dit face à la COVID. Ce n'est absolument rien comparé de la grippe espagnole ou de la peste bubonique euh, au Moyen-Âge. Donc euh, protection des données, oui, c'est sûr. Mais on est dans un monde digitalisé, donc il faut faire attention à tout ça. Euh, c'est ça le choc sanitaire. Dans le fond, là, bon, c'est toutes ces 20, euh, euh, 20 euh, idées euh, qu'on nous qu'on nous parle à propos de ce Grand Reset-là qui s'en vient. Et pour conclure, dans le fond, on n'a rien encore de précis sur ce que ça va être. Je pense qu'en ce moment, ce que c'est le Grand Reset, c'est une immense propagande. Propagande qui va s'accentuer euh, euh, cet hiver en 2021. Là. Euh, peu importe ce qui va arriver avec la contestation de l'élection, parce qu'elle continue. Euh, peu importe que ce soit Trump ou Biden qui est là, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais je dis In, que la propagande va être là euh, tout l'hiver. Euh, confinement, euh, ça va durer. Ben, en tout cas, c'est ce qui essayent de nous euh, faire croire. Au niveau du vaccin, je pense que c'est euh, 58% des euh, Américains ne veulent pas... Euh, avoir le vaccin. Trump disait que, dans le fond, le vaccin serait pas obligatoire. De quelle manière que ça va euh, euh, se conclure, euh, nous obliger à avoir un vaccin, si on veut faire partie des programmes sociaux qui vont nous donner euh, euh, des sous digitales? Euh, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, non informez-vous. C'est ça que je veux dire pour conclure euh, sur le Grand Reset. Informez-vous. De ne pas vous faire dire n'importe quoi ou de... Euh, vous avez de l'information et euh, quelqu'un vous dit, ah ben non, hey, ça se peut pas. Penses-tu que... Non, non. Regardez l'idéologie du World Economic Forum. Tirez vos propres conclusions. Moi, ce que je dis, c'est que dans le fond, oui, il y a des choses qu'on doit, qu doit changer sur la planète. Comme... On aurait dû toujours le faire comme euh, le forum, euh, le FMI était là euh, et la Banque mondiale était là depuis 1945. Aurait dû changer. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé ça pendant 1945? Euh, On est rendu à, à 80, 60, 70 ans après ça. Pourquoi qu'il n'y a rien qui a changé euh, sur la planète? Pourquoi, sous leur, euh, je ne dirais, dirais pas, sur leur gouverne, les écarts de richesse ont augmenté? Euh, Est-ce qu'il y a eu du bon après la deuxième guerre mondiale face à la nouvelle ordre mondiale? Oui, absolument. Et ça va de mieux en mieux, faut le dire. Euh, ça va pas de pire en pire. Mais là, en ce moment, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle ordre mondiale? Moi, je pense que oui. Parce que dans le fond, il faut bien s'entendre. Faites attention à ce que je dis. Un ordre mondial dans le sens que euh, on est allé dans l'exagération, surtout au niveau financier. Là. Euh, depuis les années 80, euh, on a exagéré au niveau financier. Donc, on a construit des immenses bulles un peu partout. 2009 qui était une bulle qui avait commencé à éclater. On a solutionné ça en... en en donnant encore plus de dettes au pays pour que ça puisse euh, euh, partir encore plus en euphorie au niveau des marchés financiers, au niveau du, euh, de ces bulles-là qui, qui, dans le fond, n'ont aucune issue. Euh, au niveau de la production aussi, on a exagéré. Euh, Peut-être repenser tout ça, mais pas en voulant... Euh, euh, parce que Schwab le dit aussi, là, Schwab, là, le dit aussi là, la, la, la dépopulation... Là. Et c'est pas la solution. Avec 9 milliards d'individus, on peut très bien vivre euh, sur cette terre, repenser des choses. Oui, il y a beaucoup d'améliorations qu'on pourrait à, à apporter. Je parle, je sais que là-dessus, c'est mitigé. Euh, J'ai un vélo électrique depuis euh, cet été. Euh, et puis, euh, je vous dis que c'est extraordinaire. Donc, euh, euh, l'électricité, l'électrification des transports, c'est pas une mauvaise chose en soi. On commence à avoir des autobus électriques ici. Là. Euh, je trouve que c'est une bonne chose. Là. Par contre, il faut y aller d'une manière intelligente parce qu'un moteur, euh, euh, moteur à combustion, euh, c'est pas la grande efficacité là, en thermodynamique. Je pense que c'est 33 d'efficacité, un moteur à combustion là, traditionnel avec l'essence. Euh, c'est sûr qu'au niveau du, euh, de l'électrification, euh, nous ici au Québec, on est privilégiés parce qu'on a des barrages et on a des, de l'électricité en abondance. Il y a de, certains endroits, euh, que c'est plus défaillant, mais il y a le Soleil qui peut arriver à recharger les batteries, tout ça, ça dépend des endroits, Elon Musk euh, euh, travaille beaucoup là-dessus, donc euh, je ne veux pas partir là-dessus, mais il faut réfléchir, et il ne faut pas se laisser embarquer dans n'importe quoi, parce que la propagande va commencer à partir de janvier, février, mars, vous allez voir, la propagande dans les médias traditionnels va nous inonder en nous parlant de cette, ce grand reset, selon le World Economic Forum, parce que dans le fond, c'est comme eux, les grands de ce monde, qui veulent nous faire euh, euh, dire euh, ce qu'ils veulent, ils veulent nous faire penser ce qu'ils veulent, mais il faut euh, dire non à ça. Par contre, est-ce qu'on est prêt pour des modifications euh, plus d'égalité, dans le fond, plus de donner la chance à plus de personnes, mais le système capitaliste euh, fait ça, là, dans le fond. Euh, on peut partir en entreprise, peut-être en France il y a plus de règles, au Québec il y en a aussi, mais euh, partir en entreprise, euh, c'est peut-être... Au lieu de, de paranoïer dans la, la COVID, peut-être de repenser ça pour aider les petites entreprises. Donc, au contraire, on veut les détruire. C'est quelque chose qui n'est pas comprenable. Mais oui, c'est comprenant si on regarde tout le contexte avec euh, ce qui s'en vient en juin. Donc, euh, rien encore de conclusion au niveau monétaire. Comment que ça va se faire au niveau de remise de dette, Mais l'argent papier, ça, ça va être fini, c'est sûr. Mais euh, on va continuer d'en discuter pendant tout l'hiver de... Euh, ce fameux grand Reset, et vous allez voir, les médias vont nous, euh, les médias traditionnels, je parle bien, vont nous essayer de nous vendre ça euh, euh, d'une manière euh, socialiste, communiste, euh, et il va falloir être sous nos gardes. On se revoit bientôt.